Alors, nous allons voir ici le cas d'une maladie euh, génétique héréditaire qui est liée au chromosome sexuel. Donc, la particularité, c'est la 23e paire de chromosomes. On voit que, euh, que l'on soit un homme ou une femme, cette paire de chromosomes est différente. Donc chez une femme, on aura deux chromosomes X qui sont identiques comme le reste des chromosomes. Par contre, chez l'homme, on aura un grand chromosome X et un petit chromosome Y. Et donc on voit que ce chromosome X est en un seul exemplaire, ce qui va changer certaines choses. Alors si on reprend notre cellule avec au centre notre noyau, dans ce noyau on va retrouver les bâtonnets, donc tous ces chromosomes qui sont en paire et qui sont classés sous forme d'un karyotype. Alors nous avons déjà vu dans une autre vidéo le cas des maladies génétiques héréditaires qui étaient liées à ces chromosomes, donc les chromosomes non sexuels qu'on appelle aussi autosomes. Dans notre cas ici, on va s'intéresser à, à la 23e paire de chromosomes, donc la dernière, celle qui détermine si on est un homme ou une femme, et on va voir ces maladies qui sont liées à ce chromosome X ou à ce chromosome Y. Donc, je répète, la particularité, c'est que l'homme n'a qu'un seul exemplaire de ce chromosome X. Alors, prenons le cas d'une maladie récessive qui est liée au chromosome X. Alors si je prends un arbre généalogique ici à gauche, avec un homme et une femme, et cette fois-ci je mets à côté les chromosomes de cette 23 e paire, donc on voit que le chromosome Y est en un seul exemplaire, on voit bah, qu'on a bien affaire à une maladie récessive, puisque la maladie euh, saute des générations. Donc la génération 1, il n'y a pas de malade, génération 2, un individu malade, et la génération 3, pas de malade. Donc c'est bien une maladie récessive. Alors si on prend le cas bah, d'un homme qui est, euh, est sain, donc qui est normal, et d'une femme qui est euh, normale aussi, donc qui n'est pas malade, mais qui est porteuse d'un allèle défectueux, et je fais un échiquier de croisement, donc je reprends le chromosome ici, les deux chromosomes ici, et les chromosomes de l'homme que je remets ici à côté. Donc particularité, on voit comparer aux autres échiquiers de croisement, bah, ici on a un petit chromosome qui est le chromosome Y, et donc ici on aura la probabilité chez un garçon, et ici la probabilité chez une fille. Comme c'est une maladie récessive, l'allèle défectueux étant minuscule, c'est un petit m. Alors ce que l'on peut observer dans notre cas, c'est qu'une euh, fille ne sera jamais malade dans ce cas-ci. Donc au pire, elle peut être porteuse, donc soit normale, soit porteuse de l'allèle, mais pas malade. Par contre, un garçon, lui, euh, peut être malade, puisque s'il a un seul exemplaire de cet allèle, comme il n'a qu'un seul chromosome, il sera automati automatiquement malade. Donc il n'y a pas de porteur chez les garçons, on est obligatoirement malade. Donc si on reprend maintenant un deuxième cas, donc on va reprendre ici le cas d'un garçon malade et d'une fille qui est normale, qui est saine, qui n'est même pas porteuse, ben, qu'est-ce qu'on observe C'est que là on aura toujours des filles qui sont porteuses, donc dans tous les cas, elles ne sont pas malades, mais elles auront à 100% des cas euh, cet allèle défectueux. Par contre, si le père est malade et que la, la maman euh, est en bonne santé, ben, on n'aura aucun garçon malade. Alors pourquoi aucun garçon malade jamais bah Tout simplement parce que euh, ça se porte sur le chromosome X et le père va toujours euh, donner ce chromosome Y au garçon. Et le chromosome X lui sera hérité de la maman. Donc euh, bah voilà, c'est impossible que le garçon reçoive l'allèle défectueux de son papa. Donc euh, dans ce cas-ci, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent on aura des, des garçons qui seront malades peu de filles malades mais plus de porteuses. Donc il n'y a pas de porteurs chez les garçons, juste des porteuses chez les filles. Et donc ben, dans ce cadre, dans ces cas de, de maladie, c'est beaucoup de garçons qui sont malades. Maintenant, si la maladie est dominante, c'est-à-dire qu'un seul euh, allèle défectueux suffit, ben, on voit bien dans l'arbre généalogique que chaque génération est atteinte, donc euh, on a bien une maladie dominante. Pareil, si je fais un échiquet de croisement avec la maman ici qui est malade, donc je remets les chromosomes ici dans l'échiquier de croisement, et le papa ici qui est en bonne santé, on remet des chromosomes X et Y ici. Qu'est-ce qu'on observe euh, Tout simplement ici, c'est qu'au niveau des filles, on peut avoir des filles qui seront en bonne santé ou malades. Chez les garçons, c'est pareil. On peut avoir un garçon qui est en bonne santé ou un garçon malade. Donc, Dans le cas d'une maladie dominante, on peut avoir autant de filles que de garçons qui seront atteints par la maladie. Alors si je prends le deuxième cas ici, c'est le cas du papa qui est malade et de la maman qui est en bonne santé. Donc Ici, on est dans l'inverse. Ce qu'on observe, c'est qu'on aura toujours des filles malades, puisque le chromosome X va toujours être hérité aux filles, donc elles seront malades obligatoirement. Par contre, encore une fois, comme euh, le père va donner le chromosome Y à, à ses garçons, il n'héritera pas de, de l'allèle défectueux, de l'allèle malade, et donc les garçons ne seront jamais malades. Et pour terminer ici, c'est le cas des maladies génétiques héréditaires qui sont liées au chromosome Y. Euh, c'est assez rare, puisque si euh, le chromosome Y est atteint, on aura euh, probablement euh, une grande infertilité, et donc une impossibilité de, de se reproduire ici, d'avoir des descendants. Donc J'ai repris le cas d'un arbre généalogique juste pour euh, montrer l'exemple, en supposant qu'il n'y euh, ait pas de cas d'infertilité. Bah, ce qu'on observe, c'est que euh, les garçons seront toujours malades, et donc euh, ils le seront toujours... Euh, comme les maladies dominantes de génération en génération. Si je fais un échiquier de croisement ici, ben ce qu'on observe, c'est que, ben, vu que ça se transmet via le chromosome Y, tous les garçons sont à 100% malades, et donc aucune fille ne va hériter de ce chromosome, et donc les filles ne seront jamais malades. Donc dans le cas du chromosome Y, c'est très rare, euh, ça ne se produit euh, pas souvent, mais si ça doit se produire, ce sera toujours chez les garçons uniquement. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'une maladie génétique héréditaire liée au chromosome X peut être dominante ou récessive. Dans le cas d'une maladie récessive, les garçons sont plus souvent malades que les filles. Ils n'ont qu'un chromosome X, donc ils seront malades, alors que les filles, elles, seront souvent porteuses mais en bonne santé. Alors dans le cas d'une maladie dominante, si la mère est atteinte, les filles et les garçons peuvent être malades tous les deux. Par contre, si le père est atteint, seules les filles seront malades, les garçons ne seront jamais malades puisqu'ils hériteront toujours du chromosome euh, Y euh, normal de leur père. Et pour terminer, une maladie génétique héréditaire liée au chromosome Y est rare puisqu'elle va causer une infertilité, mais ne touche que les garçons.